Bienvenue dans la Sociothèque La Sociothèque est une chaîne de sciences sociales avec un peu de géographie Matière que j'enseigne au Collège Visitation La Berlière Près de Hatt à Outin en Belgique En Belgique une fois Initialement, cette chaîne était destinée à mes élèves pour la réalisation de classes inversées. Mais aujourd'hui, la Sociothèque est devenue une chaîne accessible à tous les élèves francophones qui souhaitent découvrir les sciences sociales et la géographie. De plus en plus, je partage mon expérience dans les pédagogies actives qui utilisent le numérique et les stratégies collaboratives. Cette partie de la Sociothèque est plutôt destinée aux enseignants qui souhaitent faire évoluer leur pratique. Ah il ouais, y a tout ça Cette chaîne est organisée en différentes playlists qui vous permettent directement d'arriver au contenu qui vous intéresse. Auteur des sciences sociales, tuto en géographie, vidéos sur le terrain, méthode des sciences sociales, vous trouverez facilement ce que vous cherchez. En complément à cette chaîne, un blog et une page Facebook au nom de la Sociothèque vous proposent des contenus utiles à la pratique des sciences sociales. Si vous souhaitez ne rien manquer de la Sociothèque, abonnez-vous et activez la cloche. Et à très bientôt sur la Sociothèque